Salut les chevelus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je veux avant toute chose te souhaiter une excellente année 2023. J'espère qu'elle sera pleine de succès pour toi. Dans cette vidéo, je vais te donner mon secret pour obtenir le plus beau blond possible en un rien de temps. Et en plus, je vais te partager une super nouveauté qui vient de débarquer en France pour protéger tes cheveux comme aucun produit ne l'a fait jusqu'à aujourd'hui avec aucun composant interdit. Enfin, je ne vais pas en dire trop parce que tu vas voir tout ça dans la vidéo. Et je vais faire toute une suite de vidéos où je vais utiliser ce produit dans plein de configurations. Donc je t'invite à aller les regarder toutes l'une après l'autre parce que je vais les scinder en plein de petites vidéos pour pas que ce soit trop lourd et trop long. À regarder. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, je vais te parler du balayage zigzag et je vais faire aussi d'autres vidéos sur le balayage zigzag. Dans cette vidéo-là, on va le travailler pour que ça ressemble un petit peu à un ombré air. Mais euh, tu peux utiliser le balayage zigzag pour un contouring, pour un baby light, pour plein de choses et pour vraiment gagner du temps dans tes séparations et avoir un effet waouh. Wow. Et du coup, grâce au balayage zigzag, tu vas pouvoir affiner à fond euh, tes séparations donc tes mèches et donc obtenir l'éclaircissement le plus poussé possible, le plus rapidement possible. Parce qu'en 2023, c'est le credo qui va être dans toutes les bouches, dans tous les salons de coiffure, c'est gagner du temps. Et pour gagner du temps, il va falloir trouver des techniques qui sont plus rapides et qui nous permettent quand même d'avoir des effets waouh. Comme ça, les clients vont venir chez nous, on passera un petit peu moins de temps, on ne sera pas obligé de, de tarifer euh, en excès et de, de, de raccourcir vraiment les la fréquentation de nos clients. Enfin bref, tout ça, tout ce qui concerne la fréquentation et tout, je te mets un lien dans la description C pour que tu puisses adopter un livre qui s'appelle Minute Business. C'est vraiment un, un livre complet qui te reprend tous les points euh, qui sont super importants pour bien gérer ton salon de coiffure. Tu auras un outil à la fin de ce livre pour te permettre de calculer réellement tes tarifs en étant vraiment le plus rentable possible en fonction de tes horaires d'ouverture, tes horaires de travail, des congés que tu veux. Enfin en tout cas, tout ce qu'il faut que tu saches pour pouvoir placer ton entreprise au service de tes rêves. Mais bon, on va revenir au sujet de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter un plex qui protège vraiment le cheveu. Alors ce plex, c'est le fruit d'une association d'un laboratoire suisse, d'un laboratoire allemand et d'un laboratoire hollandais qui ont combiné leurs forces pour créer le plex le plus puissant jamais, jamais, jamais vu à ce jour. Surtout... Après le scandale que, dont Olaplex vient d'être victime, bah, victime entre, entre guillemets, la première partie par rapport à leurs mensonges sur les comptes et tout ça. Bon, nous coiffeurs, on s'en tamponne un petit peu de toute cette partie business au sein de la marque. Mais euh, la partie qui nous intéresse un petit peu plus, c'est que dans Olaplex, on a des composants qui sont interdits sur le marché et je reviens dans ça en détail dans une vidéo. Et si tu n'es pas trop vidéo et que tu as plutôt envie de lire, je te mets aussi un lien avec l'article dans la description de cette vidéo. Euh, où on parle justement des composants interdits à utiliser parce qu'ils sont très dangereux pour l'être humain, euh, mais qui se trouvent encore dans euh, l'aplex. Et je t'explique aussi dans l'article un peu euh, ce que l'aplex prépare pour euh, contrer ça. Mais là du coup, ce qu'on utilise, c'est un nouveau plex qui ne contient justement aucun produit qui puisse être interdit en Europe. Et du coup, vu qu'il est fabriqué en Europe, ben c'est quand même plus facile d'être en harmonie avec la législation et surtout avec la sécurité de nos clients parce qu'en vrai, nous, en tant que coiffeur, il y a la loi d'un côté, d'accord, mais il y a surtout la sécurité de nos clients et c'est ça qui nous importe. Et en termes de sécurité, on a vraiment un produit, comme je vais te montrer sur les tests de mèche comparatifs que j'ai fait. Alors, le premier, on ne voit pas trop de différence, hormis le fait que ça ne bloque pas au jaune. Et je vais t'expliquer un petit peu après pourquoi. Euh, le deuxième sur, euh, le deuxième test, 6h30 de poudre à décolorer sur un cheveu naturel au 40 volumes. Je peux te garantir que sur un client, je n'aurais jamais fait ça. Mais là, on a tendance sur la mèche, on voit qu'avec Olaplex, le cheveu a quand même beaucoup, beaucoup souffert. Donc, on a un produit qui est plus performant. Et en plus, grâce à son pH, PHPlex, c'est pour ça qu'il s'appelle pH Plex, parce que sa force, sa vraie force, c'est son pH, un pH alcalin qui est justement en totale adéquation avec les produits techniques que l'on utilise, lui donne une force, mais comme on n'a jamais vu avant, ça ne bloque pas au jaune tout en préservant au maximum la fibre capillaire. Donc voilà, je te mets plein de liens dans la description pour que tu puisses aller lire un petit peu plus en détail tout ça. Je te mets d'autres vidéos où je vais utiliser ce pH Plex en soins profonds. Je vais l'utiliser dans d'autres techniques, dans de la déco complète, enfin, dans des comparations, dans des comparatifs. pardon Donc, euh, je te souhaite... Un bon visionnage sur cette vidéo. Essaye d'en profiter pour bien te démarquer, pour bien maîtriser. Si tu veux vraiment plus de détails sur les séparations zigzag et voir un petit peu ce que tu peux faire avec, je t'invite à t'abonner et à liker cette vidéo euh, déjà, parce que là, on est vraiment sur du gros zigzag avec un peu de crépage. Mais en serrant un peu les zigzags, en les plaçant différemment, en faisant d'autres effets, tu peux obtenir mais une multitude d'effets et toujours, toujours, toujours un éclaircissement au top du top. Donc moi, personnellement, là, j'adore la technique du zigzag parce que c'est vraiment super rapide à faire, super rapide à dessiner. Donc, je t'invite à faire de même, surtout qu'en 2023, ben, il va falloir quand même, qu'on fasse pas mal d'efforts. Donc, euh, soit tu augmentes à fond tes tarifs, soit tu arrives à gagner du temps. Enfin, tout ça, je te l'explique dans Minute Business. Je t'invite à aller le télécharger si tu l'as pas encore lu. Et pareil, en cadeau, euh, je donne un outil avec. Alors je ne sais pas encore si je vais le donner sous forme de classeur que tu vas pouvoir euh, utiliser chez toi ou si je vais pouvoir l'uploader directement sur le site mnha.fr qui est de nouveau opérationnel euh, et sur lequel tu vas pouvoir rentrer tes variables et euh, obtenir un petit peu une analyse complète de ton salon de coiffure. Enfin bon, trêve de bavardage, je te souhaite un bon visionnage, regarde bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'en fin de vidéo, j'ai une petite surprise pour toi et ben, générique. You baby.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 que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris quelque chose, que ça t'a permis de, de te dire ouais c'est pas mal et que ça a peut-être pu même développer des idées chez toi. Et si c'est le cas, dis-moi-le en commentaire parce que j'aime bien avoir vos retours. Donc, euh, dis-moi tout ce qui te passe par la tête en commentaire, comment tu envisages ça, enfin si, voilà. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver avec d'autres types de zigzags. Et comme je t'ai dit en début de vidéo, j'ai une petite surprise pour toi, enfin une petite une énorme surprise pour toi. Il y a vraiment un truc à gagner. Je vais vous offrir quelque chose. Et là, ce n'est pas un tirage au sort. C'est à dire que ce n'est pas toi ou lui ou lui ou elle. Non, c'est vraiment tous ceux qui regardent la vidéo, qui sont coiffeurs bien entendu, et qui souhaitent avoir ce produit, le pHplex, pour pouvoir le tester en salon et voir réellement de leurs propres yeux comment euh, il fonctionne, comment il est efficace et les miracles qu'il permet d'obtenir. Eh bien, je t'invite à me laisser, à, ben, je t'invite à te rendre sur le site mnha.fr. Ce sera plus pratique. Euh, J'ai mis euh, le lien dans la description, donc va bien le regarder. Ce lien, tu cliques dessus, tu rentres les coordonnées de ton salon. Je transmets le dossier Excel une fois qu'il est enfin le, le classeur avec la liste de tous ceux qui sont intéressés. Et vous recevrez tous dans vos salons le produit gratuitement. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ce petit cadeau t'intéresse. En attendant, ben like la vidéo, commente la vidéo, partage la vidéo, fais tout ce que tu veux mais surtout abonne-toi à la chaîne. Je te souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt, prends bien soin de tes cheveux, enfin surtout de ceux de tes clients. Ciao ciao.